rentre parce que c'est le déluge alors ah, je... euh... ça me désespère déjà d'entrer donc c'est une ferme qu'on avait repéré depuis pas mal de temps euh, on avait rien à faire aujourd'hui on s'est dit tiens on va aller la voir il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sûrement pour les photos je vois un peu de, de fauteuil et de canapé mais euh... Il ne reste plus rien, c'est même un peu dangereux. Bon, bah allez, c'est parti. Eh ben voilà, on a fini la visite de la cave. Euh, ouais, donc, maison en partie vidée, quand même. Euh, bon, il reste ce qui reste de lourd. Et euh, le canapé, voilà. On remonte Allez Pas l'atelier de démontage ça ici. Tu si t'en penses Ça mal. Ouais. Il reste plus un seul outil, c'est dommage. Eh ah ben, on a connu vraiment mieux. <rire> donc, euh, ferme très grande. Donc, euh, partie habitation ici, euh, l'autre côté, ça devait être aussi une habitation. C'est ce qui est bizarre, peut-être une grande famille. Euh, C'est la seule pièce qui a, en à peu près bon état. Euh, sinon, tout a été volé en fait. Euh, il voilà, n'y a plus de parquet, il n'y a plus rien. Euh, ce qui reste, donc, ça confirme euh, les fauteuils. Et sinon, après, plus grand chose à se mettre sous la dent. Alors. Euh, t'as rien à rajouter, non Bah, son Bon, on est... mais on penche d'un côté, euh, du côté belge, quand même. Hein. Voilà. Bon, bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut